Deux clés pour atteindre ces objectifs, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Haute Performance et auteur du livre « L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé ». On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer la peur d'échouer alors avant d'aller plus loin tu peux mettre un pouce pour me dire que tu aimes ces vidéos et penser à t'abonner pour ne louper aucune vidéo en cliquant sur la cloche juste en dessous et vous pouvez aussi voir dans la description vous pouvez bénéficier d'un rendez vous offert avec un coach de mon équipe alors parfois des fois on a des objectifs ils sont tellement grands et on se dit mais comment faire est ce que je peux les atteindre ou pas est ce que ça va être possible ou pas et du coup bah là on va pouvoir voir si comment faire pour pouvoir augmenter les probabilités d'atteindre ces objectifs je dis pas que cette vidéo vous fera atteindre à tous les coups euh, vos objectifs. En tout cas, on va pouvoir augmenter les probabilités. Alors déjà, un, la première étape, c'est euh, de voir que ce que c'est qu'un objectif, de comprendre ça. Un objectif, c'est simplement la, la forme d'un résultat que l'on veut atteindre à un moment donné. Par exemple, si j'ai envie d'être champion olympique, bah ça, c'est l'objectif. Ok Donc l'objectif va être localisé dans, euh, localisé dans un espace et dans un temps donné et correspond à une idée que l'on a de l'objectif qui va être atteint ou pas. À ne pas confondre l'objectif avec la mission. La mission, elle, elle est, euh, bah, elle est intemporelle tout simplement. Elle n'a pas d'espace, pas de forme et euh, pas de temps. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi à l'époque, mon objectif était d'être champion euh, de France de de boxe française. Et ben bah, ça, c'est un objectif qui à long terme que je voulais et que j'ai pas euh, atteint. Donc moi, j'ai 5 finales de championnat de France et j'ai gagné une seule, euh, une seule finale à cause du mental. Et du coup, euh, bah ça c'était les objectifs sous la forme que je voulais. Et moi, quand je voyais à chaque fois que je perdais et que je perdais en finale, je me disais mais bah, j'atteignais pas mon objectif, je me jugeais, je me disais je suis nul, etc. Et pourquoi Parce que je m'attendais à une forme, je m'attendais à une forme donnée. Ok. Et finalement, ensuite, eh ben, plus tard, j'ai vu que bah, c'est grâce à ça que j'avais autant appris, que j'avais pu me débloquer et aujourd'hui que j'ai débloqué plus de à l'heure où on fait cette vidéo, plus de 260 sportifs et entrepreneurs. Du coup, bah en voyant ça en fait bah finalement l'objectif je n'ai pas eu dans l'espace temps mais encore heureux que j'ai pas eu cette forme là parce que c'est ce qui m'a permis d'en avoir d'autres aujourd'hui qui me correspondent encore mieux donc voilà donc vraiment discerner l'objectif qui correspond à une forme et la mission qui elle on sait pas ce qu'on sait pas de ce qu'on ne sait pas qui finalement des fois des années après on va dire bah encore heureux que j'ai pas eu l'objectif parce que ça m'a permis d'avoir ça donc voilà pour le la petite le petit aparté sur l'objectif ensuite l'autre point c'est Déjà, un, l'objectif, c'est valider s'il est possible ou non. Dans le développement personnel, on va pouvoir dire tout est possible, rien n'est impossible. Et, et pour autant, euh, alors là, c'est dans mes croyances, pour autant, en fait, un objectif, il va être soit être possible, soit être impossible. Pourquoi Bah, Un, c'est est-ce qu'il défie une loi universelle Ça veut dire quoi Ça veut dire que si aujourd'hui, euh, je suis sauteur, à, à saut en hauteur et je me dis, allez, moi, maintenant, en saut en hauteur, sans technologie, j'ai envie de sauter euh, 15 mètres. Bah, ou 20 mètres, bah là c'est c'est pas possible en fait sans technologie sans art sans artifices euh, qui vont venir nous aider à faire ça le corps humain euh, n'est pas fait pour ça et sera attiré par une loi universelle qui est laquelle qui est la gravité si à l'inverse vous dites euh, bah moi j'ai envie de, de faire une chute libre de sauter en avion de à 15 km et euh, de ouais, 15000 mètres de hauteur qui est pareil que 15 km d'ailleurs et euh, j'ai envie de sauter en avion de ça et retomber sur à deux pieds euh, deux pieds joints par terre et faire une roulade et voilà ça c'est mon rêve c'est mon objectif bah, pareil s'il n'y a pas de technologie euh, là on va défier notre loi on va défier, défier notre loi euh, universelle euh, l'homme pour l'instant euh, ne sait pas voler de manière naturelle donc il ya euh, bah, c'est pas possible que ça arrive. Donc un, est-ce que mon objectif est possible ou pas, est-ce qu'il définit une loi universelle ou pas Et deux, du coup, on va dire est-ce qu'il est probable Probable ça veut dire quoi Ça veut dire s'il est aligné avec mon système de priorité intrinsèque. C'est-à-dire que si je veux être champion du monde en sport, par exemple, ou euh, un entrepreneur avec une grosse boîte, mais que euh, par exemple le sport n'est pas réellement et intrinsèquement important pour moi, bah là euh, on va. On bah va pas en fait ça va être difficile il va avoir du il faut s'entraîner je dois m'entraîner on va voir que les sportifs qui performent ils ont rarement le il faut je dois qui est présent euh, parce qu'ils aiment s'entraîner juste pour faire du sport donc si le sport n'est pas dans les aller dans les deux trois priorités intrinsèques et qu'il est en 4 5 dans ce cas là ça va être peu probable d'obtenir l'objectif par exemple j'avais accompagné une dame euh, qui elle, bah, sa priorité intrinsèque, après quelques, quelques séances, elle a vu que finalement elle voulait perfait à haut niveau dans un sport et finalement sa réelle priorité c'était quoi C'était sa famille, donc performe avec ta famille et c'est ok, ça va être très bien, tu vas être une très bonne maman, plutôt que de chercher à faire quelque chose qui n'est euh, pas toi. Donc voilà pour résumer, c'est pour optimiser les probabilités d'atteindre un objectif, un, est-ce qu'il est possible ou pas donc est-ce qu'il définit une loi universelle ou pas et deux est-ce qu'il est probable c'est-à-dire aligné avec mon système de priorité intra -sec et pas des fausses priorités que nous ont donné l'environnement et voici pour aujourd'hui, pensez à mettre un pouce si vous avez aimé, à vous abonner pour être sûr de ne louper aucun contenu. Et également, bah, vous pouvez aller voir dans la description, il y a ce livre auquel vous pouvez accéder. Et également, pour ceux qui veulent aller plus vite et encore plus loin, bah, profitez d'un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Et en attendant, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao